Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre, qui démarre, qui débute le lundi 21 mars 2022. 21 mars, c'est le printemps les planètes changent, on démarre une... en quelque sorte, c'est une nouvelle année astrologique parce que tous nos mécanismes, moi qui suis euh, euh, construit sur une analyse des saisons, mécanismes tropicales, hein, et eh bien c'est à ce moment-là que l'année démarre sur nos cycles planétaires. Donc c'est un nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe Le soleil, on va commencer par lui parce qu'il y, des... y a un peu de tout cette semaine dans le ciel, il y a vraiment des conjonctions un peu particulières, il y a toujours ces deux pôles dans... sur lesquels je m'appuierai très humblement à la fin de cette vidéo pour vous soumettre quelques hypothèses. Mais voilà ce que ça donne. Très globalement, mes signes de feu, <rire> mes signes de feu, c'est votre tour, vous allez être content. Mes lions, ça fait pouf des semaines, des semaines que le ciel n'était pas terrible, je savais pas trop comment vous, vous amenez ça, mais là, ça change, tout simplement, ça change, ça évolue, ça évolue enfin, me direz-vous. Donc, qu'est-ce qui se passe L'astre solaire, on le sait, qui représente à lui tout seul l'immense surface du, du système planétaire, de notre système solaire, 98%, je crois, il est énorme, en fait, tout simplement, donc son influence est majeure, il, est, il vient d'entrer dans le signe du bélier. En fait, il rentre très précisément dans le signe du Bélier, parce qu'il y a un petit décalage avec notre système de calendrier. Il rentre dimanche 20 mars à 15h35 en temps sidéral. En gros, ça donne une heure en plus ici en métropole. Donc, dimanche fin d'après-midi, tac, on démarre le printemps. Allez, donc excellente semaine, excellente. j'insiste sur le excellent, excellente semaine pour mes signes de feu. C'est votre tour, je le répète, parce que voilà, on a attendu assez longtemps. Donc, la pêche, le, le, la vitalité, la force d'énergie, la confiance en soi qui remonte, les, les curseurs du, de, de l'énergie vitale qui reviennent, qui remontent, tout simplement, ça va aller mieux pour qui Pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, vous trois, c'est votre tour, je me, je me doute, moi j'en souris, donc vous devez en sourire aussi, parce que ça faisait longtemps, et également, pour les deux signes qui sont à 60 degrés en amont en aval, qui sont qui sont-ils les signes qui sont à 60 degrés en amont en aval de Bélier Ce sont mes Verseaux et mes Gémeaux. Vous cinq, entrez cette semaine et peut-être pour les semaines qui suivent dans une dynamique beaucoup plus positive, active, tonifiante, dynamisante, optimisante, voilà c'est la toile de fond de ce qui vous attend je considère que c'est une bonne nouvelle voilà, le soleil en signe de feu, il est chez lui en bélier il y a des endroits, chaque planète a une ou plusieurs zones avec laquelle la planète a des affinités intéressant de savoir ça Hein, on le sait, il euh, y a des affinités naturelles. Vous voyez, par exemple, le soleil, la condition solaire, la lumière hein, est très puissant naturellement dans le signe du bélier, hein, et puis aussi dans le signe du lion, c'est comme ça. Et puis, euh, la Lune, par exemple, ça va être en taureau, ça va être en cancer, euh, Mercure, ça va être en gémeaux, ça va être en vierge, Vénus, ça va être encore en taureau, ça va être également en balance, en poisson, voilà. Chaque planète, Mars, l'énergie, la volonté, va être beau, encore puissant en bélier, puissant en scorpion, puissant en capricorne, hein. Chaque planète a un endroit où elle est euh, Jupiter, ah, tant que j'y suis, hein, Jupiter est beau en Sagittaire, est beau en Poisson, est beau en Cancer, voilà. Saturne, euh, la rigueur est beau en Capricorne, est beau en Verseau, puis exalté également dans le signe de la Balance. Voilà, tu, chaque signe, et puis Pluton euh, en Scorpion, euh, l'aptitude à aller creuser au fond des choses. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Euh, Neptune, l inspiration, l'intuition est beau en Poisson, euh, Uranus, créativité, est beau en Verseau, voilà. Naturellement, il y a des, des affinités entre les Planètes et les signes, c'est comme ça. Donc, à chaque fois que j'en vois un passé, ça colore tout simplement. Allez, je vous ai parlé de la puissance de l'astre solaire qui euh, apporte cette pêche, pêche, pêche pour mes signes de feu et on l'a vu pour mes gémeaux et pour mes versos. Vous cinq, tac, on y va, on avance. Hein. On, on fait quoi on... on retrousse les manches. J'adore cette expression, j'utilise souvent, j'aime bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Dans le ciel, j'ai. Quelques aspects particuliers. Il y a notamment une conjonction. Qu'est-ce que c'est une conjonction on regarde le ciel, dans le ciel, il y a deux planètes dans le même coin, vue de la Terre, on regarde d'où on est, bien sûr, c est du bon sens. Il y a Mercure communication, échange, et Jupiter, chance, positif, expansion. Tous les deux sont reliés dans le signe du poisson, ils sont tous les deux euh, conjoints à 19 degrés du signe cette semaine. Qu'est-ce que ça met en adéquation Ça met en adéquation euh, Jupiter, l'expansion, le positif, l'optimisme, ils dans les clous, la loi. Oh, essayer de bien faire, etc., la générosité aussi dans cette position-là, coller à Mercure la communication, en gros, collectivement, mais pour certains en particulier, ça va donner un petit coup de pouce supplémentaire, qui sont-ils Ceux qui vont être privilégiés en matière de fluidité communicative, et on le, on, on le subodore, on le soupçonne, on le sent, mercure, le mental, la communication dans le signe des poissons, se colore, prend la couleur du contexte dans lequel il est, pour augmenter le côté intuitif, réceptif, euh, du ressenti, euh, du feeling, de l'intuition, ce fameux sixième sens, on sent les choses, notre côté mammifère qui ressurgit, on a le nez, hein, ce qu'on a surtout quand on est enfant, on perd parfois quand on est adulte, parce que les garde-fous structurants étouffent un peu ce côté intuitif, qui est pourtant éminemment puissant, c'est une vraie intelligence émotionnelle profonde, l'intuition, et là, il est activé, pour qui Conjonction Mercure-Jupiter, c'est pas mal. En poisson, les poissons, mes poissons, vous êtes privilégiés, vous avez cette intuition, puis cette envie de bien faire, là, qui réémerge, qui, qui redémarre, c'est pas mal. Hein. Puis également pour mes signe d'eau, si c'est bon pour les poissons, c'est bon pour les cancers, c'est bon pour mes scorpions, c'est bon pour vous trois déjà, très puissants au niveau à la fois de la communication, de l'analyse des situations, où on se fie à son nez, l'intuition est beaucoup plus fine, beaucoup plus active, beaucoup plus pertinente, surtout qu'en toile de fond, il y a Jupiter, voir le bon côté, être lucide, optimiser des situations, donc méga gagnant intellectuellement et en matière de bonne étoile, en quelque sorte incarnée par Jupiter, qui sont-ils Il y en a cinq mes poissons, mes cancers, mes scorpions et par le jeu des aspects mes taureaux et mes capricornes vous cinq, intuition, coup de chance parfois à saisir hein. bon, on n'est pas dans les trucs de jeu parce que ça on n'a aucune visibilité là-dessus mais en tout cas dans l'approche qu'on a nous-mêmes hein, bon, bon, bonne blague, mais dans l'approche qu'on a des situations, on peut voir le bon côté, voir la solution, voir la sortie voir la brèche par laquelle on peut faire avancer les dossiers dans le bon sens, n'oublions pas Jupiter, c'est la loi, c'est l'ordre, c'est des trucs qui sont dans les clous. Donc, plus on va dans le bon sens et plus on négocie avec finesse, intuition, subtilité, pour vous cinq, ça marche beaucoup mieux. Qu'est-ce que je donne dans le ciel J'ai Vénus, pauvre petite Vénus, elle est pratiquement toute seule, elle s'éloigne d'une conjonction euh, Mars-Uranus, c'est pas plus mal. Vénus, l'amour, en plein milieu du signe du Verseau. Alors, le charme, c'est Vénus, La, le, le savoir-faire relationnel humain, c'est Vénus. Vénus... C'est une planète importante parce que ce qui nous permet de créer des liens, de les maintenir, c'est l'amour tout simplement. Vénus en verso, j'ai à titre personnel une affinité avec cette position. Pourquoi Parce que de tout, dans tout ce que je vois sur un plan relationnel, humain, couple, amour, ce qui fonctionnera, toujours, toujours le mieux sur le long terme, lorsqu'on cherche la pérennité dans une relation, c'est la capacité qu'on va avoir à mettre en place, au-delà d'une relation passionnelle dont la pérennité est toujours aléatoire, mettre en place une relation axée sur la communication, la bienveillance et un ressort sur lequel... Euh, je suis vraiment insistant, c'est des relations d'amitié amoureuse. Amitié amoureuse, c'est-à-dire qu'on se parle, c'est-à-dire qu'on se respecte, c'est-à-dire qu'on se veut du bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet tabou, c'est-à-dire qu'on respecte la liberté de l'autre, c'est-à-dire qu'on se fait confiance, c'est-à-dire qu'on crée une relation amicale, de, de bienveillance, avant de créer quoi que ce soit d'autre. Et Vénus en verso invite, incite euh, ce type de relation-là, collectivement, mais avec un petit plus pour certains d'entre nous. Voilà. Qui vont être les gâtés avec cette Vénus en verso Ça va être mes versos, bien évidemment, c'est chez vous, mes gémeaux, mes balances, hein, la balance. Euh, Vénus, c'est votre planète maîtresse, Vénus est magnifique dans ce signe de la balance à la naissance. Donc en Vénus forme avec vous euh, des aspects heureux, ce qu'on appelle un trigone, en ce moment c'est le cas, euh, le, votre charme est plus actif, votre savoir-faire relationnel est plus fin, plus doux. Plus, plus délicat, plus raffiné, hein, tout, tout, tout ce qui fait votre charme en fait, et puis pour mes Gémeaux, c'est pas mal aussi, Trigone de Vénus, hein, vous, vous avez de l'humour, vous savez communiquer, mais cette fois-ci on met la petite goutte d'huile pour que l'humour passe, pour que la, la formule heureuse dont vous êtes capable ne soit pas trop euh, piquante, titillante, hein, on y bat tout en souplesse. Euh, soyez euh, aptes à faire euh, des, à, à faire preuve d'encouragement, mes gémeaux. Hein. Voyez le bon côté. Les spirales vertus qui consiste à voir ce qui marche bien chez les autres euh, font qu'en général, on peut obtenir un écho du même calibre. C'est tout à fait intéressant. Et puis, c'est tout simplement intelligent, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai deux autres aspects qui sont, allez, un poil petit, un, un tout petit peu plus complexe. J'ai, euh, dans le ciel, un, un climat un petit peu tendu. On avait vu, euh, il y a quelques temps, lorsque Mars, Mars, planète de, de, de, de l'action, hein, je suis très attaché à Mars, actuellement, il est en verso, bon, on le sait, l'originalité, la créativité, les choses un peu soudaines, euh, le, le côté novateur dans l'action, les événements inattendus aussi, Mars en verso, c'est la nouveauté, Uranus gouverne le verso, il faut jamais l'oublier, Saturne la rigueur aussi, mais avant tout Uranus. Mars en verso, c'est les éléments déclencheurs, souvent. Hein. Or, euh, mardi, typiquement, voilà, très précisément l'aspect est là, mais il y a ce qu'on appelle une orbe d'influence. Hein. Il y a parfois quelques jours avant, quelques jours après, mais il y a une orbe d'influence, mais la vraie conjonction, vue de la Terre, Mars, hein, va former ce qu'on appelle un carré, un conflit, carré, c'est une demi-opposition, c'est un truc vraiment sec, avec Uranus euh, planète des transformations euh, des choses un peu compliquées on avait vu quand Mars était passé en conjonction avec Pluton euh, certains astrologues avec qui j'ai eu des échanges parlaient de, ils ont une formulation euh, Mars-Pluton, ils appellent ça avoir des bruits de bottes ben, bruits de bottes, on a vu ce que ça a donné et, et, et là Mars carré Uranus c'est une zone un peu piquante un peu à risque, un peu agressive un peu cinglante, donc collectivement mardi, on fait tous un peu attention à ça, hein, on lève le pied, on évite les conflits, on évite les tensions, on évite les prises de bec, surtout, hein, si on pouvait le faire collectivement, ça serait top. Et puis euh, ceux qui sont dans un peu dans le cœur de, de, de, de cette configuration, Mars qui est à 12 degrés du Verseau, au carré d'Uranus qui est à 12 degrés du taureau, attention mes deuxièmes décan verso, attention mes deuxièmes décan taureau, la bonne blague, hein, parce que vous êtes pile dans l'axe, vous, mes deuxièmes décans lion hein, et mes deuxièmes décans scorpion, vous quatre, on lève le pied, on y va de manière extrêmement douce et on évite les confrontations relationnelles qui aillent jusqu'à la rupture parce que c'est une zone à risque, tout simplement. Voilà. Hein on le sait, c'est léger, ça passe rarement, il y en a, mais quand il y en a, il faut le dire. Tout bête, sans insister, il n'y a pas de drame, il n'y a pas le feu au lac, comme disent mes amis suisses. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel et eh bien c'est à peu près tout hein. euh, sinon en toile de fond euh, on regardera dans quelques jours et ça sera je pense la fin de la crête de tension euh, quand Mars va rentrer en conjonction avec Saturne mais ça je vous le garde euh, pour euh, dans quelques jours et puis après normalement le climat devrait on peut espérer que ça s'arrondisse et que ça s'assouplisse, du moins euh, j'ai bon espoir pour ça voilà, euh, je crois que j'ai oublié personne euh, normalement j'ai oublié personne, mes petites vierges mes petites vierges, dont je fais partie enfin, moi je suis limite vierge balance mais bon mes petites vierges en ce moment la seule chose qui nous protège vraiment. Euh, c'est le, le, un aspect d'Uranus justement, un aspect d'Uranus et un aspect de Pluton, quand il nous veut du bien il ne faut pas s'en priver euh, Uranus, la nouveauté la créativité, en ce moment vous fourmiez d'idées mes vierges, ouais, en ce moment on est en pleine euh, recherche de, de solutions de, de solutions simples et pratiques c'est notre truc, et puis en même temps il y a Pluton qui nous veut encore du bien jusqu'en mars 2023 nous il nous veut du bien, hein, parce qu'il forme un trigone avec nous, donc ça nous permet d'avoir des visibilités à long terme avec une excellente lucidité des enjeux, donc on on n'est pas si mal loti en fait. Hein. C'est des planètes extrêmement lentes, donc je préfère avoir en protection des planètes extrêmement lentes plutôt que des rapides, dont l'effet est certainement plus vivace, à n'en point douter, mais en même temps plus éphémère. Euh, je, voilà. Voyons toujours le bon côté, c'est mon truc. Euh, J'aimerais vous parler euh, de la pyramide des besoins, je ne sais pas comment je vais vous faire ça. Il y a plein de trucs en, en socio, ethno, psycho, enfin bon, il y a le développement personnel, c'est riche, c'est tellement multifactoriel. Je réfléchis à vous faire des vidéos plus ciblées sur ces domaines-là parce que j'ai ressenti qu'on aime bien ensemble échanger sur ces, sur ces domaines. Et puis moi, c'est ce qui me passionne tout simplement. Tout ce qui nous rend plus heureux et tout ce qui nous permet d'être zen avec nous-mêmes et en relation avec les autres. Parce que Je vais être un peu redondant, mais ce qui nous rend, la seule chose qui nous rend heureux, on le sait bien, on le sait maintenant à l'usage, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Et le fait d'envoyer des bonnes énergies, c'est ce certainement l'élément le plus précieux. Et si je devais appuyer allez, un dernier point dans ce sens, j'appelle ça nourrir les spirales vertueuses. Prenons un exemple très concret. Lorsqu'on euh, a besoin d'être rassuré sur quelque chose nous-mêmes, hein. euh, ayons en tête que l'immense majorité de nos contemporains, de ceux qui nous entourent, sont dans le même système de pensée, même système d'incertitude, même système de calibrage. Et donc, lorsqu'on veut euh, positiver une situation, commençons par voir tout ce qui fonctionne chez l'autre et énonçons, énon, énon, énonçons les, les bonnes choses. Hein. Moi, je, je suis toujours partisan de... Euh, si j'ai un truc à dire à quelqu'un, j'ai une sorte de procédure de, de fonctionnement qui consiste à dire, voilà, ça tu fais, c'est super, ça c'est génial, ça tu as fait plein d'efforts, ça c'est extra. Euh, le, le, et puis en écho, on a souvent, ah oui, mais toi aussi tu fais des trucs pas mal, toi aussi tu te donnes de la peine pour ci Et donc il y a cette confortation, cette spirale vertueuse, euh, qui marche très bien, et je vous conseille de, de la mettre en pratique, autant que faire se peut. On est toujours gagnant à échanger des énergies positives, on le sait ensemble. Bon, voilà, c'est un petit horoscope, comme on est les faire. Attention, cette période un peu à risque avec Mars, euh, Mars Uranus en carré, bah, pas le truc le plus, joué, le plus, plus facile qui soit. Euh, collectivement, il peut y avoir encore des aspérités là, vivement que l'aspect s'en aille, et que ça se détende enfin, ah, parce qu'on ne l'a pas volé, objectivement, que ça se détende et qu'on soit enfin plus zen. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, et, et à très vite.